C'est une plateforme d'orientation scolaire qui tourne autour d'un moteur de recherche visuel qui utilise des techniques de data visualisation et qui permet d'explorer des milliers de métiers et des formations associées d'une manière simple et ludique. Le but aussi c'est de montrer que chaque métier peut vraiment avoir un impact positif sur le monde en général donc d'associer en fait, les différents métiers qu'on a dans notre base de données aux objectifs de développement durable. C'est un projet qui est, né, qui est né il y a un an et demi. Aujourd'hui nous comptons plus de 10 000 utilisateurs sur notre plateforme. Le but final est de permettre aux jeunes de trouver une cause pour la qualité, un métier avec lequel ils puissent s'épanouir. Essayer de donner du sens à tous les métiers autant que possible en France et à travers le monde.